Donc, je suis Alain Damasio, écrivain de, de science-fiction et puis, puis euh, maintenant une dizaine d'années scénariste aussi donc, euh, pour du jeu vidéo, cinéma et maintenant même euh, fiction radiophonique. Voilà. Mais Essentiellement écrivain de science-fiction. Ce que je sens, c'est que mine de rien, les mécanismes de contrôle et d'oppression douce euh, se sont encore déployés ces dernières années. C'est-à-dire qu'on arrive beaucoup plus vite à enrayer des mouvements, euh, on ne travaille pas de façon disciplinaire, enfin les, les pouvoirs ne travaillent pas de façon disciplinaire ou, ou, ou, ou répressive mais... Euh, ou alors, elles le font à l'abri des caméras et de la médiatisation, tu vois. Mais du coup, euh, par exemple, voler dans un magasin, je dis des trucs très simples, quoi. Mais, mais péter une bagnole, voler dans un magasin, euh, casser une vitrine, etc. Ça devient plus difficile de le faire sans être filmé, sans être enregistré, sans être, tu vois, c'est... C'est euh, marrant, c'était, je ne sais plus quel... Euh, J'aimerais bien retrouver, c'était un chanteur, je crois, qui disait... Mais putain, dans les années 80, ça, ça, ça te pétait, tu prenais une barre de fer, tu passais dans une rue, tu pétais des bagnoles et tu, tu, tu le faisais en toute impunité. Je ne dis pas que c'est voilà, génial de faire ça, ce n'est pas le problème. Mais, mais si tu veux, il y, avait, il y avait une évidence de la liberté, tu pouvais tellement déchaîner, péter un abri. Maintenant, même faire ça, tu fais gaffe parce que tu peux être filmé par un smartphone, parce que tu peux avoir des caméras partout, parce que le, le système optoélectronique est encore plus développé qu'avant et… Et finalement, on nous en sert de plus en plus. les mariage est de plus en plus serré, ça devient de plus en plus difficile. Bon, ça n'empêche pas les squats, ça n'empêche pas des occupations, ça n'empêche pas que euh, j'espère euh, qu'il y ait des actions directes qui vont, qui vont continuer à se générer, mais euh, c'est plus difficile. Et tu prends plus de risques. Et vrai. ça dissuade. Et mine de rien, ça dissuade les gens de le faire. C'est très étrange parce qu'ils ont réussi là-dessus, en termes d'imaginaire, de tout acte de, de colère ou de rébellion, de le disqualifier. Quoi. Tu vois, il y, y a quand même un truc comme ça où... Euh, où le fait d'être en colère, de manifester sa colère ou de détruire est tout de suite disqualifiant. Quoi, tu vois, pour les mouvements, Et les mouvements font vachement gaffe de contrôler leurs propres euh, militants pour pas arriver. sur... Le... Alors que pour moi, c'est complètement sain. Enfin, tu vois, je, je, je considère que cette violence est saine. Quoi, tu vois, cette violence, elle est normale vu la violence que, que le système exerce sur les gens. Quoi, tu vois, et qui est une violence quotidienne. Et euh, elle a beau être soft, elle a beau être indirecte, elle, euh, elle a beau ne pas s'exercer avec des matraques, elle est, et, je veux dire, la violence d'être au chômage, de rester au chômage, de, de, de, de se faire repousser à tous les entretiens d'embauche parce que parce que es arabe ou parce que t'as pas un niveau d'éducation pour envoyer une belle lettre de motivation et machin, et tu te fais repousser partout, tu vas à Pôle emploi, on est là à te faire chier aussi, et machin. Je veux dire, c'est une violence à, à, à force, c'est insupportable, quoi, tu vois. Et, et c'est normal à un moment d'exprimer de, de, une contre-violence pour moi, quoi, tu vois. On de, et on devrait la laisser s'exprimer, tu vois, au lieu de la criminaliser tout de suite, au lieu de. Tu fauches des OGM, tu as un procès, tu démontes un McDo, tu as un procès, tu t'occupes tu, un lieu, tu as un procès, etc., tu vois. Et on essaye tout de suite de, de, de, de, de porter ça au niveau du pénal, etc pour dissuader, décourager, démotiver, etc. Et en fait, c'est très malsain de faire ça, parce que tu, tu, tu arrives à des implosions personnelles, tu arrives à, à des choses qui, peut-être, seront plus graves, et, et surtout, c'est triste, quoi. C'est-à-dire que ça développe beaucoup d'affects tristes, d'affects d'impuissance, d'affects de... Tu vois, euh, et quand les gens se sentent impuissants, c'est... Euh, moi, je trouve que, voilà, ça dévitalise le, le corps social, c'est très, très triste et néfaste, quoi, donc... Euh, donc, je sais pas si, euh, si les seuls l'action ou La parole, ça reste un truc libre, tu vois, c'est-à-dire que... Les gens ils considèrent que c'est indirect, donc tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, etc. Tu vois. Euh, mais si c'est pas relayé par une action directe, je veux dire moi si je fais que parler et que derrière il n'y a pas, il a pas des gens qui agissent, ça sert à rien ce que je dis quoi. Tu vois. Moi je considère que ce que je dis a une utilité si derrière il y a des militants qui, qui s'en emparent et qui. Euh, et je suis dépendant finalement de eux, c'est eux les vrais, les vrais, les vrais acteurs quoi. Tu vois. Une parole c'est pas un acte quoi. Tu vois. Je suis désolé quoi. Les gens disent ouais mais parler c'est agir. Ouais non quoi. Tu vois. c'est pas c'est pas suffisant quoi. Tu vois. C'est euh... C'est super dur hein, d'être militant aujourd'hui, c'est super dur parce que déjà tu, tu t es souvent décrédibilisé, quoi, tu vois. Bon, tu as, as, as un appareil de contrôle et de répression qui est très fin, tu vois, qui est plus fin et plus difficile à contrer qu'avant, donc déjà c'est difficile ça. Mais aussi parce que tu as le sentiment d'agir sur un tout petit fra fragment de la réalité, quoi, tu vois. Mais il faut pas se décourager pour ça enfin tu vois moi, moi c'est Ben Sayag, qui le dit super bien mais mais agir militer etc il faut militer où tu es quoi tu vois si, si tu es prof dans une école tu milites dans ton école quoi tu vois si tu es euh, ouvrier dans une usine tu milites dans une usine si es, tu vois, si es vois euh, si es c'est chômeur tu es sais, militer avec des, des, dans ton cadre hein, tu vois dans les choses qui te touchent et c'est là que tu es, es efficace c'est là que, que, que tu as de la puissance quoi tu vois parce que tu es, es traversé par des enjeux comme moi tu vois moi je milite par la parole parce que c'est mon domaine je sais c'est ce que je maîtrise c'est la langue c'est tu vois euh, et je suis à ma place en faisant ça, et, et je serais ailleurs, je ne serais peut-être pas à ma place, quoi, tu vois. Donc, de prendre la puissance là où elle est, là où tu, tu sens que tu as les capacités de le faire. Et c'est comme ça que tu conjures aussi le sentiment de tristesse ou d'impuissance que tu as. Mais c'est dur, hein, tu as des mouvements, c'est vraiment difficile. À... Ouh, moi, je vois ma copine à la CNT à Marseille, tu as les mecs, ils sont 10, et certaines actions, ils sont 4. Et, et voilà, quoi, tu vois, ça n'empêche pas qu'ils font des trucs très efficaces, tu vois. Et là, ils ont travaillé sur le mouvement des, des femmes de chambre, tu vois, dans les grands hôtels. Ils ont réussi à obtenir des trucs vraiment intéressants et à, et à refaire... Euh, à obtenir des contrats meilleurs pour ces femmes de chambre, à réussir à... à, à empêcher des abus hallucinants parce qu'ils bossent dans des, des systèmes de planning et d'aliénation hallucinants. Euh, et voilà, ils, étaient, ils ont fait 4-5 à ça, ils ont réussi à, tu vois, à, à faire concrètement des choses. Donc Ça, ça donne de l'espoir, quoi, tu vois. De... Mais voilà, il faut trouver le, le lieu, le point, et, et, et pas essayer de changer le monde. Euh, tu vois, si tu commences à te dire, je vais changer le monde, machin, c'est sûr que t'es dans l'impuissance la plus totale, parce que tu tu te rends compte que tu es un, un tout petit électron euh... Mais en même temps quand tu passes derrière cette affiche quoi tu vois quand tu te glisses entre l'affiche et le mur et que tu euh, ou entre l'écran et tu vois et le, et, et le mur tu te rends compte qu'il y a beaucoup de sphères où il, a, où il y a de la parole quand même libérée etc tu vois l'utopial il, il y a des tables rondes il y a il, y a, tu vois, il y a les 5, hier j'avais 520 personnes tu vois sur le truc il y a un monde fou il y a 40 000 personnes qui viennent ici euh, et qui sont en demande et qui entendent ces paroles et qui entendent ces positionnements politiques donc euh, il y a quand même une parole, enfin, moi je, je, bon, je suis peut-être une exception, etc. Mais j'ai le sentiment euh, d'être très libre et de pouvoir justement euh, avoir une vraie écoute. Quoi. Moi, chaque fois que j'interviens sur des choses, euh, voilà, je, je, je... il y a du monde, euh, les gens s'en demandent. Euh, si c'est sur Internet ou à la conférence TED, là, en deux semaines, il y a 10 000 vues euh, et ça va continuer. Et, et ça va peut-être atteindre, j'en sais rien, 200 000, 300 000, je ne sais pas. Donc, c'est quand même une, une, une véritable audience, quoi, tu vois, sur... Euh... Et, et c'est pareil sur des, des, ouais, des, des choses utopiales parfois, c'est vraiment bien repris. Donc, toi, henri te dirait autre chose ou David Calvo te dirait autre chose parce que, voilà, euh, leurs bouquins, qui sont pourtant des, des, des bouquins excellents, euh, sont, voilà, comme beaucoup d'auteurs, sont vendus à 1000 exemplaires et, euh, et c'est beaucoup plus dur d'avoir... Euh... Moi, il y, y, y a eu un effet de seuil avec la horde qui fait que maintenant, quand je, je, je m'exprime, ou machin, il y a, y a un relais, quoi. Donc, c'est possible, voilà, mais, mais bon, il ne faut pas dire que parce que moi, ça arrive que c'est partout pareil. Mais je pense que, voilà, ce qui se passe, c'est que tu as, as quand même des médiums dominants comme ça et tu as une multiplicité de petits médiums, tu vois qui développe, des, des, avec des petites audiences, tu vois, des fois c'est 100, 200 personnes, tu vois, je pense à Faune Radio, là, le PHAUNE la radio que Florian justement, et Tony Font, je sais pas, en, quand tu écoutes sur le truc, je crois qu'il y a 120, 130 personnes, tu vois, qui sont euh, en permanence sur le truc, quoi. enfin en permanence, ça change, ça tourne, tu te dises pas grand-chose, mais, mais voilà, et, mais sauf que des fonds Radio, il y en a plusieurs, il y a, il y a des blogs, il y a des trucs militants, il y a, tu vois... Et finalement, si tu ajoutais toutes ces petits trucs, tu vois, tu arriverais peut-être à quelque chose d'assez important, quoi. qui peut-être concurrence le... le... c'est la théorie de la longue queue, quoi. Tu vois, tu as, as beaucoup sur le début de la, de la queue. Puis après, tu as une toute petite queue avec peu de choses. Mais putain, ça, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de... Donc, je suis assez... Euh, ouais, je suis, je suis pas pessimiste là-dessus. J'ai l'impression que la parole se libère beaucoup, mais sur des petites niches. Après, il faut que ces petites niches arrivent à toucher les gens. Et ce n'est pas toujours évident, quoi. Ce qui manque, c'est les phénomènes de... de de catalyse ou de cristallisation, tu vois, c'est-à-dire que tu as plein, plein, plein de petites choses qui se passent, qui sont et quand tu as la chance d'aller dans, dans, dans, des, dans, des, dans des séminaires un peu militants ou politisés ou dans des, des groupes comme ça, politisé, machin, tu te rends compte qu'il se passe plein de trucs, et puis ça te donne la pêche et tout, mais sauf que ces choses-là ne sont pas forcément reliées, il n'y a pas un fil conducteur euh, et, et ça définit pas un mouvement, tu vois. À un moment donné, je trouve, sur l'alter il y a eu un effet comme ça, je ne sais pas, il me semble, dans les années des années 90, il y a eu un effet de regroupement comme ça, de massification. Il y avait ce mouvement les altermondialistes, ça, ça posait quelque chose dans lequel les gens se retrouvaient. Puis c'est marrant, ça s'est dissous. J'ai l'impression que c'est moins fédérateur ou moins revendiqué que qu'il qu y a dix ans, tu vois. Et qu'on manque d'un truc où, où effectivement, euh... mais c'est les cycles aussi, hein, tu vois. Peut-être va réapparaître un truc euh, qui va, euh... ouais, on manque de, de ce qui était capable de faire les dadaïstes, les surréalistes, les, euh, toi, des écoles qui ont vraiment été hyper puissantes, quoi, ou les impressionnistes, ou c'est à dire que c'est marrant parce qu'on sortait du 19e, 18e et la logique du groupe la logique d'un collectif peut-être pour se protéger tu vois était très présente quoi tu vois c'est à dire que quand il y a quelque chose se génère il y avait un mouvement ok c'est impressionnistes sur la liste un énorme mouvement quoi, tu vois c'était quelque chose de, de très fort après qu'est ce qu'on a eu euh, il y a eu les futuristes italiens il y a eu tu vois, mais c'est des périodes si tu veux je veux dire l'entre-deux-guerres par exemple c'est des périodes hyper puissantes on sort de la, de la première guerre mondiale je veux dire c'est un tel choc pour tout le monde que tu vois tu, tu euh, nous, on est en période de paix, pacifié, etc. Donc il y a une mollesse quand même générale, tu vois, qui fait que, bon, euh, on est moins poussé à, à, à se battre ensemble, tu vois. Et dans le milieu littéraire, moi je vois, tu vois, je te parle de La Volte, mais je te pourrais te parler de tous les auteurs de SF. Globalement, je suis sûr que 80% des auteurs de SF sont de gauche, par exemple. Mais pourtant, il n'y a pas d'effet de politisation ou de construction commune, même sur, pour défendre nos intérêts, même d'un point de vue corporatiste. On se fait entuber à 1000% par les, par les éditeurs, les imprimeurs, les diffuseurs, etc. Tout le monde. Et on n'arrive même pas à faire un truc à peu près... Euh, malgré Ayordal, malgré, tu vois, à peu près euh, collectif ou... Donc, donc tu, tu vois, on est, mais on est poussé par le système aussi, être chacun notre petite ligne individuelle, On vend nos petits livres, on vend, tu vois. Euh, et, et les croisements ne se font pas énormément. Ouais, ouais, c'est clair. Hein. Moi, moi j'aimerais, tu vois, on, on parlait sur la vol, j'aimerais... L'idée qu'il y ait une école littéraire de la volte ou qu'on puisse, tu vois, ça, moi, ça m'aurait plu, ça me plairait beaucoup, quoi, tu vois. Mais on est vachement dans la stratégie de distinction dont parlait Bourdieu, c'est-à-dire que dès que tu crées une école, les gens se distinguent en disant « Moi, je ne suis pas de cette école, je suis plus original que ça. » Ils ne veulent pas être ramenés à une norme ou à... Or, ce n'est pas forcément une norme, mais c'est un mouvement, quoi, tu vois, de dire « Voilà, on a, on a un type de littérature, on a un... C'est compliqué, ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, et... Et moi, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un mouvement… Euh... Mais ça se définit pas. non, ça se définit pas du tout, hein. même en SS, je peux vous dire que ça se définit pas du tout, quoi. Euh, Même sur la volte, pourtant, où il y a une petite communauté, où il y a une, une communauté a affective et euh, relationnelle, d'affinité, tu vois. Et... Les gens ont peur, on dirait que c'est la panique, si tu leur dis, euh, on va créer un mouvement, alors voilà, on va créer un truc, tu verras les Volter, machin, les mecs, ils rien comme ça. Euh. Et ils ont peur d'être aliénés tout de suite, ils ont mais bon, on paye du on paye, on paye communisme tel qu'il a été vécu en, en Union soviétique, on paye, on paye aussi beaucoup de mouvements qui ont été des mouvements collectivistes, mais hyper euh, mais aliénants et, et niant toute liberté individuelle. Donc, euh, et on a du mal à imaginer un collectif qui fonctionne quand même avec, avec beaucoup de liberté. J'ai pas une vision pessimiste, que je trouve que le combat est toujours là, la résistance est toujours là, et, et l'envie de, de créer est toujours là. Quoi. Tu vois, t as, t as... En fait, il n'y a peut-être jamais eu autant de créateurs quand tu regardes, alors c'est des petits créateurs, c'est amateurs, c'est machin, mais... Mais s'il y a un apport d'Internet extraordinaire, c'est que ça a libéré la création. Ça a libéré la parole, ça a libéré la création. Il y a des gens qui publient des photos, il y a les gens qui publient des vidéos, il y a les gens qui publient des textes, il y a les gens qui publient de la fiction radiophonique, du son. Du, donc... Et ça a libéré beaucoup de choses là-dessus. Et ça, voilà, je pense que c'est un apport énorme d'Internet, de, de, de, cette libération de créativité. Tu vois donc ça, ça donne espoir parce qu'à un moment donné, ça va peut-être coaguler. Ce qui, ce qui manque, c'est qu'on est qu on a une société très moléculaire, très dispersée. Quoi, et, et effectivement... La capacité à catalyser, à réunir des énergies autour de choses importantes, elle, est, elle, est, euh, elle reste encore compliquée. Quoi, tu vois? Malgré tout, tu vois, même sur le système de financement, quand tu vois le financement contributif et tout, tu te dis putain, même là, on arrive à créer des modèles économiques alternatifs qui sont en train de se mettre en place, qui s'institutionnalisent qui un peu, qui font que bah, les gens spontanément veulent aider des projets, ce qui était impossible avant. Tu étais obligé de passer par l'institution, obligé de passer par une boîte. Tu avais, avais choix à la voie, euh, je dirais, pure un peu et encore pure. Euh, passer par l'État et tu fais de la prostitution institutionnelle, soit tu de la prostitution euh, libérale euh, et commerciale où tu prends des sponsors et puis tu, tu vois... Et là, il y a une troisième voie qui est vraiment de s'adresser aux gens directement et... Euh, tu vois, le financement contributif, moi je trouve que c'est un truc génial, voilà, je trouve que c'est un truc qui, putain, qui relonne vraiment de l'espoir et qui libère des, des possibilités euh, en militance, en travail humanitaire, en association, en, en création, sur des projets de films ou de, ou de bouquins. Euh, donc, tu te dis, voilà, OK, il y a des poches qui se créent. Tu vois, tu peux regrouper les gens autour d'un projet et, et des gens qui sont éparpillés de partout. Euh. Donc, il y a plein de choses. Sur les web radios, moi, je trouve qu'il y a plein de choses aussi intéressantes. Je trouve que, ouais, ouais. Non, moi, j'ai plein de motifs. Euh, non, je ne suis pas du tout euh, pessimiste. J'ai pas mal de motifs d'espoir, ouais, là-dessus. Euh, après, ben, ça ne se fait pas tout seul. Il faut se battre. Faut, faut, faut, faut, putain, il faut y aller, quoi. Tu vois, c'est... Euh. Mais si tu attends que les médias répercutent ça... Enfin, euh, moi, c'est bon. J'ai je, je, vraiment passé le stade où je pense que la télé, c'est mort, vraiment, quoi, tu vois, je pense, même les grandes radios, euh, c'est-à-dire que vraiment les médias tels qu'ils ont été construits euh, dans le XXe siècle, quoi, en tout cas, d après, d après les années 50 jusque an 2000, ça y est, c'est vraiment en train d'être dépassé. On, on le disait, ça allait être dépassé, mais là, c'est vraiment... Euh... cest que maintenant, tu vois, euh, en télé, c'est des plus de 50 ans qui regardent la télé, des plus de 60 ans même qui regardent la télé, et, et la nouvelle génération des 20, euh, allez, 20-35 ans, même 15-35 ans, c'est fini, ils sont, ils, sont, ils sont sur les médias euh, internet, ils sont sur, euh, voilà, sur des choses qui sont pas... Euh, donc du coup, à mon avis, avec plus de liberté, enfin, tu vois, après, tu a... T'imagines que Google, YouTube, etc. vont essayer de réagréger, ré ré réaspirer cette masse, mais... mais malgré tout, ça reste suffisamment dispersé aujourd'hui pour que ça me paraisse plus sain presque, tu vois. Et puis tu as, des... as des portails où tu arrives, tu vois, moi je vois, il y a des portails militants, où, tout d'un coup, tu as tout un ensemble de liens militants, ouais. et tu veux voir les sites, tu as un champ que tu n'aurais pas, tu vois. Si tu veux faire un tout petit peu l'effort, tu peux accéder, euh... pareil, si tu veux voir des web radios intéressantes, tu... tu... Tu peux rentrer et aller, et aller voir ce qui se fait, tu vois, moi, moi par Arte Radio, j'avais découvert plein de trucs, tu vois. Et... En tout cas, c'est très multiple, voilà, il y a une multiplicité qu'il n'y avait pas avant. C'est beaucoup moins monolithique, c'est beaucoup moins monopolistique qu'avant, voilà. Ça, c'est euh... un, vrai, un, vrai, un, un vrai motif d'optimisme, ça, pour moi, ouais, cette multiplicité. Après, si tu veux un mouvement collectif qui agrège plein de choses, ouais, tu es déçu. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne façon de réagir, tu vois, ce n'est peut-être pas la bonne façon de, de même de penser, tu vois. Peut-être qu'il vaut mieux, euh, je veux dire... Euh aller 50 000 mouvements éparpillés euh, mais libres qu'un gros mouvement qui est censé agréger quelque chose et qui va recréer du pouvoir recréer euh... peut-être qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus anarchique mais mais, mais positif par rapport à ça hein. je c'est dur à juger hein. c'est dur à évaluer jette ça mais euh, j'en sais rien j'en sais pas plus que vous mais euh... mais t'as au moins cet espoir là ouais cet espoir là ouais. nous